Parce qu'Altermonde, c'est la revue qui donne la parole à la société civile sur les problématiques du monde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Alter Monde. Altermonde. Parce qu'Altermonde, c'est aussi un chouette outil d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Parce qu'Altermonde, c'est surtout une aventure citoyenne à laquelle étudiants et le développement participent. Parce qu'Altermonde, c'est un média qui valorise les initiatives des membres du réseau. Parce qu'Altermonde, c'est des comités de rédaction ouverts aux associations. Parce qu'Altermonde, c'est un éclairage différent sur les problématiques qui nous entourent. Pour toutes ces raisons, étudiants en développement soutient Altermonde.